Pendant que Marion boit son café, aujourd'hui on va parler de préparation du sol. On va commencer à débâcher, ça va être un petit peu la surprise de presque un an de bâchage là pour le coup, puisque ça a été posé en mars ou avril de l'an dernier. Et euh, donc là, on débâche, l'idée c'était d'avoir supprimé les rumex, les vivaces globalement, et de pouvoir venir travailler directement avec mademoiselle qui est à côté, mademoiselle la pitchoun, vous la connaissez, je vais vous la présenter un petit peu mieux cette fois-ci. Et puis surtout, vous allez la voir de retour en œuvre. Et puis toi, tu vas la découvrir en passant. Oui. Salut, c'est Sébastien et Marion, on vous retrouve aujourd'hui euh, à Plévin, comme d'habitude, donc euh, pépinière tilipousse, à Plévin dans le centre-Bretagne à côté de Carré, et sur cette chaîne, sur ces vidéos, vous trouvez ben, euh, tout, ce arrive, euh, tout ce que j'arrive à vous montrer sur comment je procède en pépinière euh, de fruitier. La première partie un peu chance, c'est de virer tous les merdes y a dessus. Du coup, je la déroule vers là pour que ça dévide tout là. On va une bâche, sur les hein les forts, ah ouais. Bon maintenant on va la replier de là à de là. Un la base, à la base que j'ai achetée, c'est les deux à tout se rapprocher en fait. déjà vu, ça des autres. Est prête. Bon, en gros ce qu'il faut comprendre, c'est que on va mettre des cordeaux qui vont me servir à aligner la pitchoun. Okay? Et la pitchoun sur la zone que je travaille, en fait, c'est centré sur l'endroit que je veux planter. Donc ça veut dire que le cordeau n'est pas aligné sur ma bâche, il est décalé parce que la zone travaillée sera recouverte des bâches, des deux, de la bâche des deux côtés pour avoir vraiment la partie ameublie centrée mmh. donc du coup comme ça fait à peu près 20 cm de large en travail ça veut dire que je vais faire en sorte d'avoir 10 cm de chaque côté de mon cordeau voilà donc ça veut dire qu'en gros euh, la bâche est plus mon cordeau il sera aligné sur le côté de la pitchoun. donc en gros j'ai 10 cm, enfin j'ai la moitié de la pitchoun là c'est même 15 cm parce que c'est 30 de large. On va, on va mesurer. Mais ça doit faire... 10 cm, voilà. 10 cm du fil. Le. La zone centrale des boutures, c'est 10 cm du fil. Mmh. Voilà. Et par contre, la zone centrale, c'est la bâche. Donc on ne peut pas mettre le fil sur la bâche. Mmh. C'est ça que ça veut dire. Donc la première bâche, elle est, elle commence à 1 mètre. Enfin, elle finit, pardon, à 1 mètre 20. Mais le fil il est à 1m10 du coup. Oui. Oui parce que tu prends 10 cm. Ouais. On est d'accord. Donc 1m10. Et ensuite, ben le suivant, certes la bâche elle est à 1m20. Mais la suivante du coup elle est à 1m70. On va dire 75 pour mettre plutôt 55 à chaque fois. Attends ce que j'ai dit Non il faut rajouter juste le long de la bâche. Plus 5 cm, parce il y a une petite espèce à chaque fois donc en gros je rajoute 57 cm à chaque fois après pour les fils. Parce que la vache elle fait 55 Ouais, elle fait 52 quoi. Parce que c'est 105 divisé en 2, mais pas de manière. Une... Enfin, je suis du pas coup, à 2 cm à Du coup j'ai pas besoin de calculer plus que ça, c'est juste on a le premier et après on se décale d'autant à chaque fois, c'est bien qu'on se les note histoire de ne pas se faire chier et les recalculer à chaque fois, Alors, on va les préparer de l'autre côté c'est comme ça que tu avais fait la première fois aussi. oui oui ouais. à chaque fois je note pas alors du coup ouais, je me fais chier à recalculer à chaque fois et attends parce que ça ah, va trop lent parce qu'il faut que j'ai assez de piquets pour l'autre côté là-bas j'en ai deux 1, 2, 3, 4, Pour 5, 5 encore. Hein. Ouais. Et donc combien 2,75, 3,30. Et au final, euh, tu peux quand même passer la pitule partout Non, juste le long de la ligne. pas enfin, le passe-pied, mais je le fais l'année d'après pour les garde. En fait, je décale après pour les arbres. Bah, c'est parti, on prépare. Là, on a, on a mis combien 6 cordeaux. Donc 6 cordeaux, normalement, euh, Marion, c'est combien 1 quart d'heure par ligne 1h30, normalement. 6 ouais. fois 3 quart d'heure Enfin, 6 fois 1 quart d'heure 1h30 Donc on en a pour 1h30, normalement. Je ne sais pas quelle heure il est. Ouais, plus 10 minutes de café. Voilà, bon de toute façon là c'est midi presque, donc euh, on va faire quelques lignes avant d'aller manger. Et, et on finira cet après midi hein? Bon bah du coup on tire la croûte d'herbes mortes et sèches là, qui sont juste en surface. Ouais ça vient tout seul. Hein? Bah surtout quand tu sais que juste avant c'était ce qui y à côté. quoi. Oui, Un beau verre de terre. Eh. Bon bah cette herbe sèche elle va servir évidemment au paillage. Surtout qu'ici tout le long de mes poteaux, là c'est pour ça que j'ai laissé une distance assez conséquente avec ma première ligne de culture, c'est qu'il va y avoir des pieds mers d'arbres fruitiers. Tout simplement. Pommiers, poiriers, pruniers, pêchés, machis. Pieds mères, euh, nouveau pied-mère à mettre. Alors deux trois combines quand même. C'est que tu vas passer la ficelle vraiment au-dessus du manche. Ouais, c'est de ce côté. Donc descends, descends ton outil, descends le complément les manches. Toi, pour vraiment réussir à bien se guider, ouais. tu vas faire en sorte d'avoir toujours la ficelle dans ce. Hop. là, tu vois, sans la contraindre. Ça c'est un peu le piège au début, c'est que tu vois, on a tendance à zigzaguer. Donc tu vois, comme il n'est pas contraint, là tu peux te guider dessus. quoi. Il y a de la vie, oui. de prairies. De toute façon, des argiles, on n'en a pas beaucoup en Bretagne. On est plutôt sur des limons, des limons fins. Et là c'est sur, sur quoi c'est du granit euh, on, on est sur... ici, je ne sais pas trop. Moi chez moi, je suis sur du schiste ardoisier. Ici le sol est quand même bien plus profond que chez moi. Ok. Bon, tu vois le truc. Bon, forcément, après plusieurs mois de bâche, le sol, il est quand même sec. Enfin, il est humide, mais... Il est pas trempé quoi donc c'est pour ça qu'il est facile à travailler, qu'il est bien à travailler et là on va... on va je vais attendre un petit peu quelques semaines avant de mettre les boutures hein. enfin, peut-être pas quelques semaines mais on va dire 15 jours il va il va se réhydrater de toute façon qui s'est humide en profondeur ici un peu donc ouais pour les modes qui que tu remontes comme ça n'hésite pas parce que là, tu vas un peu loin tu vois Là, tu vas un peu loin et du coup quand tu, les, okay. quand tu repasses derrière tu peux les ça les reprend en fait si tu en gros si tu fais la moitié de la longueur de la barre quoi ouais, ouais. Tu vois, ce qui permet de les reprendre justement pour les émietter ouais, voilà. bon, euh, c'est ouais, pas la même chose hein. moi je je, entre guillemets, je mélange pas les grelinettes et les toi ou les campagnols. Pour moi, c'est deux outils complètement faits de, pour faire autre chose, des bah, choses différentes. C'est quand même fait pour aérer et euh, juste casser bah, Pas la grelinette. La grelinette, c'est juste pour faire pour décompacter en profondeur, enfin à 20 cm. Et là, du coup, tu décompactes et tu bah Là, tu te décompactes et tu casses les mottes. Mais le, c'est pas une décompaction juste de, de, du fond, quoi. La grelinette, beaucoup l'utilisent. En, tire, en, en soulevant la terre et puis en basculant comme ça pour, pour émietter, mais c'est pas du tout fait pour ça. Ouais, c'est fait juste pour aérer quoi. C'est fait juste, tu tires, tu aères le dessous, et tu recules et tu fais pareil. C'est fait pour faire dé décompacter des sols par le dessous comme ça. Quoi. Et là du coup c'est quand même fait pour, euh, pour décompacter le sol, mais en plus... Euh... Ben là c'est plus pour euh, travailler le sol comme si tu le ferais avec une bêche ou, ou, euh, ou un motoculteur ou un euh, chose comme ça. quoi. Ouais, mais la grelinette, elle est toujours utilisée n'importe comment. Ouais. Hervé Legal il explique bien. Tu vois, Hervé Le Gall, c'est un, un forgeron euh, ici, là, du, du, du 56, qui fabrique la biobèche. Donc, une biobèche de forgeron, je peux te dire qu'elle est indestructible. Bah, c'est la même que celle que j'ai achetée, hein, qui est euh, façon euh, type grelinette. Hein, sauf que c'est un, un, une autre approche. Et euh, il explique bien... Hein, il faut pas faire le bas de basculement avec. C'est uniquement pour décompacter, tu soulèves la terre. C'est pour ça que c'est des dents incurvées. Les dents incurvées servent vraiment à venir en dessous comme une cuillère, un peu, tu vois, et puis pouf, soulever. Et en gros, mettre une lame d'air aux profondeurs. profondeurs bah, c'est pour faire le même principe qu'une sous-soleuse. Donc par exemple, je, moi quand je m'en sers, je m'en sers pour les passe -pieds. Si jamais j'ai envie de, de décompacter les passe-pieds, je, je fais pas la pitchoune dans les passe-pieds. Essaye d'être un peu plus droit, ouais, suis... parce que sinon ça ne descend pas assez profond. Ah oui, dans ce sens-là. Bah, oui. Parce que si tu fais tout le temps en biais, en fait, ça ne va pas du tout aussi profond. Et, euh, ouais, pas... Ça va, tu décales pas trop bah, je sais pas, qui me, Il me place, mais... bah, Tu testes la corde pour qu'elle soit libre. Faut pas... Tant qu'elle n'est pas contrainte par l'outil, c'est que tu es bien aligné, quoi. C'est l'air pas mal. Hein. Et là, euh, pourquoi tu, tu mets des bâches dans ce J'ai et pas des bâches qui sait Ça chauffe moins surtout, parce que ça laisse passer l'air. Et là l'idée de la bâche c'est de vraiment faire une. Une, comment dire, un désherbage thermique, quoi. La micro elle supporte tout du coup Là, tu dois créer un peu de... Ah bah, forcément, ça la perturbe. Hein. Ouais. Ça la perturbe forcément une, une partie, puisque ça chauffe quand même le sol. Donc là, je sais que d'avoir été plusieurs mois sous la bâche... Bon là, tous les derniers mois d'hiver, ça chauffe quasiment jamais. Hein. Sauf les jours où il y a un peu de soleil, quoi. Enfin, tu vois, ça n'empêche pas les campagnols de venir dedans, quoi. C'est au minimum ouais, d'éviter les vivaces, quoi. de commencer avec un truc propre. Quoi. Ça se fait beaucoup en maraîchage pour vraiment faire propre avant de démarrer, limite pour faire des faux semis, des choses comme ça. On peut le faire aussi avec des bâches euh, transparentes. Hein. Mais le noir est plus efficace pour vraiment, euh, vraiment désherber. Quoi. Ben, le but, c'est de ne pas retourner le sol. En fait, désherber un sol, c'est que tu as, as, as en gros euh, plusieurs méthodes, hein. tu as quatre méthodes, on va dire. La première, c'est que bah, tu, tu retournes le sol, donc tu, tu, tu vas avec la charrue. quoi. Ouais. Donc ça, je ne veux pas, parce que je ne veux pas retourner mon sol. La deuxième, bah, c'est euh, tu mets du, du, produit, euh, euh, du produit désherbant, qui tue les plantes par chimie. Donc ça, je ne veux pas non plus, évidemment. Euh, cela dit, c'est celui qui préserve le mieux la vie du sol. Vaut mieux un désherbant que, euh, bien dosé, bien sûr, qu'un euh, qu charruage, en fait. Mais de toute façon, je ne fais aucun des deux. Et donc, après, bah, il reste deux solutions. C'est soit tu arraches toutes les herbes à la main et tu t'amuses. Ouais. Tu peux hein, passer euh, ta grelinette et puis désherber comme ça, tout à la main. Quand tu n'as quand, quand pas le choix, que tu n'as pas le temps, tu es obligé, mais c'est super long et super fatigant. Mais... Hein ce que je vais faire pour ta ouais. Donc ça, évidemment, ça marche très bien. C'est ce qui va peut-être euh, être le moins impactant pour ta vie du sol tant que tu retournes pas. Donc pas de houe, quoi. Bah là où après ça se défend, hein. là où ça ne va pas très profond, hein. c'est pas un chargage non plus. Hein. Même un bêchage en soi, euh, si tu fais qu'une profonde, qu'une hauteur de bêche, ça va. Hein. C'est pas non plus. Et autrement, bah, la dernière méthode qui permet de faire quand même un peu plus de... Bah, déjà du temps mort, parce que quand ça désherbe, là, moi, je peux faire autre chose, et puis ça, ça travaille tout seul, quoi. Bien sûr, tu peux aussi avoir des animaux. Ouais. Hein, tu peux remplir un parc de poules, et puis elles vont te désherber la zone. Ça, ça marche aussi, En hein. plus, c'est le tout seul, quoi. Ouais, ça peut, ouais. Et puis, bah, du coup, voilà. Bon, moi, la bâche, c'est le bon compromis pour ne pas avoir d'animaux à gérer. Là, dans cette zone qui n'est pas chez moi, chez moi, euh, ça permet de le mettre en place sur des grandes étendues assez vite et, et facilement. Et puis, alors, gros avantage quand même, c'est que tu vois là, il a plu pendant un mois. Je peux venir le lendemain d'un mois de pluie travailler, quoi, okay. parce que c'est ça a été protégé des excès d'eau, quoi. Ça, c'est essentiellement ça l'avantage. Euh, Enfin, c'est l'avantage le plus important pour moi, d'ailleurs. Là encore, ça fait quoi Ça fait une dizaine de jours qu'il n'a pas vraiment plu. Donc les sols ont quand même ressuyé entre temps, mais en vrai, si j'avais voulu travailler mon sol il y, a, il y a un mois, sans la bâche, c'était pas possible, quoi. Donc, ça a ses avantages, ses inconvénients. C'est un compromis après que moi j'ai choisi de faire en faveur de la bâche. Quoi. Et puis ça changera sûrement hein, parce que je peaufine mon, ma, ma rotation. C'est que, bon, au début il y a les boutures, ça s'enherbe, mais je désherbe les boutures assez, assez précisément. Donc, du coup, il n'y a globalement rien qui reste derrière les boutures. Après, il y a les arbres avec le BRF qui vient dessus. Là, on voit bien sur les arbres il y a quand même euh, ça, il y a de la reprise quoi il y a de la reprise bon là j'avais pas bâché autant cette zone là là bas non plus donc forcément les rumex certains repartent bien donc ici ça a été vraiment désherbé euh, je ne pourrais pas faire plus quoi 9 mois de bâche enfin euh, c'est difficile de faire plus quoi ou un an quand même donc ça veut dire que les boutures là plus les arbres derrière hein, en ayant des désherbages sur les boutures et les arbres quand même ben, Globalement, avant de revoir du rumex ici, normalement, ça devrait mettre du temps. Quoi. Et voir, il n'y en aura peut-être plus du tout. Donc après, à moi de voir qu'est-ce que je mets après les arbres, pour garder ça propre, justement. Et c'est tout l'intérêt de, de ma réflexion du moment, c'est de, de trouver un engrais vert euh, après culture d'arbres, dans ma rotation, qui qu soit bien. Et c'est pour ça que je m'intéresse notamment au chanvre. En tout cas, quelque chose qui fait beaucoup de biomasse pousser que je puisse directement la remettre au sol en, pour nourrir le sol et qu'en même temps ça fasse ça couvre le sol euh, par cette plante là quoi la consoude. ah bah ben non la consoude du coup c'est une vivace là si j'ai un plan de décom hein? ah bah ben oui un truc justement les buts c'est d'après d'introduire que de l'annuel quoi l'annuel des poules ouais alors non parce que pour le coup pour un sol vivant il faut qu'il y ait des plantes dedans. Un sol vivant ne peut pas être vivant s'il n'y a pas de plantes à pousser dedans. C'est pour ça que là, il n'est pas encore vivant-vivant tant qu'on n'a pas mis des boutures et des arbres dedans. Là, il est, là, il est, en, là, il est en préparation. Il a une bonne base de prairies qui a été désherbée. Il y a de la nourriture carbonée qui a été donnée forcément avec tout ce désherbage. Mais maintenant, il va falloir booster ça. Quoi. Et si tu mets juste des animaux, en fait, ils vont t'apporter de l'engrais... Euh, de l'engrais euh, euh, de l'orfiante tu vois, par exemple pour des poules. Euh, mais il n'y aura pas de végétal. Et s'il n'y a pas de végétal, tu n'as pas de vie du sol, vraiment. Quand tu importes un BRF pour, pour, pour entretenir de la vie du sol, ou des mulches carbonées, trucs comme ça, juste ça, ça ne suffit pas. Il faut aussi des plantes plantées dedans. Quoi. En pépinière, ça marche parce qu'il va y avoir de la bouture, il va y avoir de l'arbre. Et, euh, et après, sur les rotations, ben l'idée, c'est voilà d'avoir un engrais vert vivant. Quoi. Ouais. Je ne vais pas juste se recouvrir de BRF, tu vois, aucun intérêt. Juste recouvrir de BRF, ça sert à rien. Ouais. le principe, c'est que du, de la vie, quoi. Ouais. Donc, ça pousse. La vie, c'est nourrir en carbone et avoir des plantes vivantes, parce qu'il y a de la racine. La racine, c'est une grande part de la vie du sol. La racine vivante et la racine qui meurt. Mais déjà, la racine vivante, quoi. Ça peut pas... Moins. Dire que tu si, elle peut, elle fait partie de, comme moi en fait, de, de l'animal qui est en surface, qui va pouvoir apporter des choses en surface. Oui. Donc bien sûr, la poule peut être intéressante à certains moments, la poule ou n'importe quel animal, j'ai envie de dire, mais. On met des humains, mais c'est pas... pas, ouais, non, mais c'est pas la même vie quoi. On peut pas les, les animaux euh, comme nous, euh, comme les autres animaux de surface. Ne, ne, ne sécrète pas des hormones comme font les racines des plantes. quoi Les enzymes que toutes les racines font, euh, bah nous on ne les fait pas. Tu n'as pas de vie dans un sol si tu n'as pas de racines, si tu n'as pas d'arbre, si tu n'as pas de plantes. L'arbre, lui, il va chercher en profondeur de la roche mère pour remonter des minéraux. Il mange du caillou, l'arbre. Et donc il va te remonter ça, il va te remonter l'humidité, l'eau, il va te remonter plein de minéraux des oligo-éléments, enfin, tout, tout ce que le reste de la vie autour de lui a besoin. Mais s'il n'y a pas l'arbre, en fait, il n'y a rien qui peut remonter ça. Et donc ça, c'est vrai à tous les étages, parce que qu'évidemment, l'arbre, il va très bas, mais il y a des plantes qui vont aller puiser des choses moins bas. Et puis en même temps, il bah, y a aussi des exudas racinaires qui permettent de décomposer de la matière, qui permettent de, de nourrir de, de, de, de, de, de la vie du sol. Quoi. La microphone, la macrophone, tout ça, euh, ça s'imbrique après là-dedans. Bon ben voilà on a bien bossé aujourd'hui, on a fait une petite journée de préparation du sol. Donc euh, voilà, on a fait. Enfin, c'est surtout les filles qu'on fait d'ailleurs, hein, parce que moi j'ai transporté de la brique. On a fait une, deux, trois, quatre, cinq, 6, six, six lignes pitchounées, on a tiré du cordeau, on a... on a la zone pour dix lignes prêtes. Donc il euh, n'y a plus qu'à faire des boutures, à mettre des boutures après là-dedans. Euh, donc rendez-vous la semaine prochaine. Pour euh, on verra. Salut